Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le secret du jour, une des respirations probablement les plus apaisantes qui soit, la respiration alternée. D'ailleurs à propos de détente et de bien-être, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous êtes libre de télécharger mon guide le yoga, ma clé bien-être, où je partage avec vous comment vivre pleinement heureux et en bonne santé grâce à un yoga facile. Donc pour le recevoir, vous cliquez simplement sur le lien qui est probablement juste au-dessous et je vous l'envoie aussitôt avec un grand plaisir. Allez, faites partie des gens qui mettent en application ce qui semble bon pour eux, allons-y. Donc pour notre respiration alternée, c'est une respiration qu'on peut difficilement faire si on a une des deux narines très bouchées. Donc vérifiez de vous moucher avant et si le nez est vraiment trop encombré, faites un autre type de respiration, vous en trouverez plein dans les descriptions à nouveau juste au-dessous. Mais si le nez est dégagé, c'est une respiration merveilleuse. Car elle va nous aider à nous apaiser, à nous concentrer, elle va rééquilibrer les énergies entre les deux moitiés du corps. Voici comment elle se pratique. Il y a plusieurs dizaines de techniques différentes, je vous en ai choisi une qui est plus facile et à mon sens plus efficace. Prenez votre main droite. L'index et le majeur, joint, vont se poser sur le sixième chakra, au milieu du front. Cette position a l'avantage, de pouvoir poser le bras sur le torse, la poitrine, de pencher très légèrement la tête en avant et c'est une position qui est moins fatigante et pour la nuque et pour le bras. Le pouce va donc s'occuper de fermer ou d'ouvrir la narine droite et l'annulaire, pas le petit doigt, l'annulaire va s'occuper de fermer ou d'ouvrir la narine gauche. Commençons par le pouce qui ferme donc la narine droite. Sans forcer, on expire, puis on inspire. Et là, poumon plein, il est temps d'inverser. Je libère la narine droite pour fermer uniquement la narine gauche. Et donc j'expire, puis j'inspire. Et bien sûr, j'inverse. Donc, vous l'avez compris, on change toujours les poumons pleins. Ça donne donc expire, inspire, change. Expire, inspire, change. C'est une respiration qui ne se fait pas trop forcée. On peut la faire en respiration ujjayi, que je vous mets également dans la description. Mais moins la respiration est forcée, plus elle est paisible, plus ça va vous apaiser et plus c'est faisable. Allez, quelques minutes ensemble. Un ou deux soupirs d'abord. Le pouce ferme la narine droite. Par la narine gauche, j'expire et l'inspire. Échange, souffle à droite. Inspire à droite sans forcer. Échange, expire à gauche. Le moins d'effort possible. Vous remarquez comme ça va vous apaiser. Allez, on va faire ensemble trois cycles. Sachant qu'un cycle, c'est quand on en a fait les deux côtés. Deuxième cycle. Troisième et dernier. Adaptez votre vitesse. Gardez tout doucement, gardez un moment les yeux fermés, un ou deux soupirs, écoutez vos sensations, ne plus rien faire après un exercice est le meilleur choix. Dites-moi dans les commentaires comment vous ressentez cette respiration, si vous aviez une autre façon de mettre les mains, il y en a plusieurs, et si elle vous convient mieux. Je compte sur vous pour vous abonner, c'est quelque part par là, je crois. N'hésitez pas à liker, à partager. Si ça vous a fait du bien, ça fera du bien peut-être à d'autres. Un grand, grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et attendrez la phrase du jour, elle arrive à très bientôt. Au revoir.